Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous montrer comment créer une région gravitationnelle visuelle en utilisant le, la technique du onTriggerEnter. Donc, nous allons sélectionner cette boule ici qui fait notre planète. Et puis, j'ai créé de belles textures, tout ça, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir sur la planète une région qui s'appelle Sphere Collider. Donc, c'est un objet que j'ai aj ajouté à ma planète que j'ai été chercher sur BlendSwap. Et puis, c'est en réalité pour interagir avec la physique, donc ça fait une surface solide dans la Game Engine. Donc maintenant, on va rajouter une autre composante dont on a besoin. Cette composante s'appelle encore Sphere Collider. On la met tout simplement ici, puis elle va représenter notre région gravitationnelle. Donc par exemple, maintenant nous avons une très petite région gravitationnelle qui va attirer quelques objets. Nous allons utiliser le principe de la On Trigger Stay Collider. Donc, pour ce faire, nous allons mettre onTrigger trigger. Puis la mettre sur vrai. Nous sommes prêts à créer notre script. Donc, quelque part dans votre projet, vous avez la possibilité de créer un script qui s'appelle Gravité. E Et puis, on ouvre ça. On enlève ce qui vient par défaut parce que nous n'avons nul besoin de ces choses. Donc, on va s'assurer de ne pas avoir aucune erreur. Je vais changer mon. Bon. Euh, on va avoir besoin d'une composante s'appelle du type sphere collider donc ça s'assure simplement que lorsque nous attacherons notre script sur planète on va avoir garanti une sphere collider ici on va aller la chercher donc on va dire sur awake ou quand le programme débute ou quand le jeu débute on va créer une variable qui s'appelle de type sphere collider et puis on va l'appeler Région gravitationnelle. Sur Awake, on va dire notre membre région gravitationnelle est égal à get component. Donc on va aller chercher notre composante qui s'appelle Sphere Collider. Et puis on va dire une chose, on va s'assurer de cocher la petite case. Donc au cas où on créerait une nouvelle planète, la case serait cochée au départ. It's trigger se faire, on va utiliser notre variable et puis on va dire isTrigger est égal à euh, true j'allais écrire vrai mais c'est true donc nous sommes prêts pour aller chercher notre méthode qui est onTriggerState et puis on va juste la mettre ici, on va maintenant dessiner la gravité à l'écran donc on va faire un debug draw ray et puis ça va commencer à un endroit, donc on va dire euh, ça va être euh, l'endroit où on est entré dans la gravité et puis la direction, ça va être égal à notre position transform.position moins la position actuelle de l'autre objet donc transform.position et puis ça, ça va dessiner rien pour nous donc là, nous sommes prêts à rajouter notre composante donc on va l'appeler gravité et puis on la rajoute juste ici et on est prêt à jouer et ce qu'on va voir, c'est la direction de la gravité supposée, mais aussi un problème. Donc, on voit que, aussitôt que les objets sont sortis de la région gravitationnelle, il n'y a plus eu de dessin, mais le dessin s'est fait directement vers la planète. Donc, on est bon. Ce qui est un problème, c'est qu'il y a déjà une gravité dans la scène. Donc, on va aller dans nos Project Settings, et puis on va enlever la gravité. Ensuite, nous serons prêts pour ajouter une force. Mais avant tout cela, on va s'assurer euh, de faire... Euh, field pour l'avoir, et puis on va créer une float qui va s'appeler force gravitationnelle. Et puis, on va la mettre par défaut, on va la mettre égale à 30.0f, 30, 30 et puis ça, ça va être notre force par défaut. Par contre, on veut que notre force varie en conséquence de la distance des objets qui sont attirés vers la planète. Donc maintenant, nous sommes prêts à créer une intensité qui va être égale à une euh, distance. Donc on va avoir un vecteur 3 distance et puis ça va être la distance entre la planète, donc euh, transform.position, la position de la planète et la position de ce qui est attiré vers la planète, transform.position. Et on va diviser tout cela par le rayon de la région gravitationnelle, donc... Euh, Dot radius a ici nous sommes maintenant prêts à ajouter la force gravitationnelle, donc on va faire other dot, attached dot add force Puis la force doit avoir une composante qui est la direction et une composante qui est finalement la force elle-même donc la direction on l'a déjà créé ici très facile on va multiplier ça par notre intensité qui va être multiplié par la force gravitationnelle, qui va être à son tour euh, divisé par le nombre de calculs par seconde. Donc pour faire cela, on va faire time dot delta time. Ça va s'assurer que notre gravité se fait uniformément. Pour une équation gravitationnelle un peu plus réaliste, on peut soustraire la région de la Terre de la région gravitationnelle. Quand on joue, on voit que oui, tous les objets sont attirés vers la planète. Maintenant, ce qui est très bien avec ce système, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter un script à chaque petit objet qui doit être affecté par la gravité. On va seulement avoir un rigid body sur l'objet, ce qui est tout à fait normal pour ce qui doit avoir une gravité de toute façon. Donc maintenant, si on veut affecter plus d'objets, comme on voit dans ma scène, je peux tout simplement euh, mettre ceci à 15 ou peut-être même à 20. Et puis la ré région gravitationnelle sera changée en conséquence et attirera plus d'objets. Ce script vous a-t-il été utile J'espère que oui. Montrez-moi de vos créations et n'oubliez pas de me créditer de Merci.